Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi la population Ouais, tranquille. ouais. Donc là, comme tu peux le constater, l'Algérie vient encore de frapper. L'Algérie est inarrêtable. L'Algérie est actuellement la meilleure équipe africaine. Elle est sur une... Combien combien de matchs là sans perdre hein J'arrive même plus à compter. Combien d'années ils ont fait sans perdre un match hein Tu arrives à compter Je comprends pas comment les Algériens, ils arrivent à être autant dominants dans un match. Tu m'expliques Là, c'est quelle équipe Hein? C'est pas l'équipe A. Ah, Il y a plein de joueurs qui sont pas là. Marez n'est pas là. Feghouli n'est pas là. Il y a plein d'autres joueurs qui ne sont pas là. Et regardez ce qu'ils arrivent à nous, à nous, à nous, à nous pondre comme jeu. Ils sont partis jusqu'au Qatar. Hein? Ils ont fracassé le Qatar devant tous les princes. Tu te rends compte? Hein? Est-ce que tu arrives à imaginer? Les Qataris, ils étaient tous là. Il y avait je sais pas combien de milliards dans le stade. Les Algériens, ils sont partis là-bas. Sans le public algérien, ils ont frappé le Qatar. Tu te rends compte hein Ils sont allés en terre inconnue, en terre d'ennemis. Ils les ont fracassés bien comme il faut, mais ça c'est du jamais vu. Hein Parce que là, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Qatar, ils ont fait quelques petites magouilles. Avant que le match y commence, ils ont commencé à dire « Ouais, il n'y a plus de place pour les supporters algériens dans le stade. Donc, euh, désolé, on ne peut pas changer de stade. C'est trop tard, c'est déjà bouqué, Donc, on est obligé de jouer. » Voilà, malheureusement, les joueurs algériens n'auront pas de supporters algériens dans le stade. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont quand même fait fracasser. Tu vois ce que je veux dire Quand les Algériens, ils ont marqué vers la fin du match, les Qataris, ils ont commencé à aller mettre la pression à l'arbitre. L'arbitre, il a dit « Bon, allez, on met 40 minutes de, de temps additionnel. » Ça n'a pas suffi. Tu comprends Hein donc moi, je vais vous expliquer un truc, les Qataris. Si c'est comme ça que vous comptez organiser la Coupe du Monde, nous, on n'est pas clients de ça. Hein c'est quoi ça, là Vous perdez dignement. C'est quoi ces, ces prolongations là de 40 minutes Vous vous croyez où, là hein Donc nous, euh, on n'a plus rien à faire. On doit regarder le match tant que vous n'avez pas terminé, tant que vous n'êtes pas satisfait. Hein c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, bravo à l'Algérie qui prouve qu'elle est la meilleure équipe euh, en tout cas pour l'instant d'Afrique et peut-être qui sait ça va être bientôt être la meilleure équipe arabe du monde entier parce que là là il y a tous les pays arabes qui sont en train de jouer et l'Algérie est en train de tous les fracasser tu te rends compte hein non mais les DZ vous êtes trop énervés moi je comprends pas d'où elle vient votre puissance parce que moi je sais que vous êtes des gens déterminés tu vois ce que je veux dire quand on dit ouais réfléchis comme un algérien voilà soit un guerrier comme un algérien mais c'est du grand n'importe quoi vous envoyez l'équipe C au Qatar sans les supporters hein sans les joueurs-cadres de l'équipe et vous frappez l'équipe qui organise la Coupe du Monde. Ah, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Déjà, là, j'entends que les supporters du Qatar, ils vont envahir le Qatari quand la Coupe du Monde elle va commencer. Parce que si l'Algérie euh, se qualifie pour la Coupe du Monde en 2022, sachez que tout le peuple algérien sera au Qatar. Et les matchs, ça va être du grand n'importe quoi. Moi, je dis, faites très attention à l'Algérie en 2022. Faites très attention. En tout cas, si l'Algérie devient la première équipe qui gagne la Coupe du Monde, j'en serais très fier. Je suis très content. Tu vois ce que je veux dire Une équipe africaine qui, qui montre l'écrou comme ça sur le terrain. Une envie qui donne l'exemple. En tout cas, nous, on est tous derrière l'Algérie et la Tunisie. Parce que là, c'est deux équipes africaines, on ne va pas se mentir, qui sont en finale de la Coupe d'Arabes. Donc là, franchement, nous, on est contents. Hein voilà, vous avez beau dire ce que vous voulez, ouais, voilà, blablabla. Bla, bla. Non, là, on est tous en mode love. Algérie-Tunisie, ça va être un match de malade. Tu vois ce que je veux dire On va regarder ce match. Hein et là, il n'y aura pas les Qataris pour dire, ouais, bon, rajouter du temps de jeu rajouter. Je pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça va être magnifique. Allez, bisous.